Hey, hey, hey, salut, j'espère que vous allez bien, moi par la grâce de Dieu, je vais encore aujourd'hui bien. Si euh, tu as du mal à étudier ta Bible, si tu as du mal à euh, étudier un passage, un verset, tout ça, reste connecté, cette vidéo est pour toi et on se rejoint tout de suite après le générique. On y va, c'est parti Donc, dans cette vidéo, en fait, je vais partager avec vous euh, une petite feuille que j'avais reçue qui ressemble à ça, hein, la taille d'une main. Euh, cette feuille, je ne me rappelle plus où je l'ai eue, mais je sais que je l'utilise souvent quand j'ai besoin de faire des études bibliques. C'est comme un, un fil conducteur, je ne sais pas si on, on peut dire ça, mais genre je suis ça... Après, je vais plus loin ou je vais moins loin, mais en tout cas, c'est. Euh, je sais vraiment plus comment on dit ça. Une feuille de route. C'est ça qu'on dit. Hein? Je sais plus. <rire> mais euh, ouais. En tout cas, je vais te partager euh, bah, les questions qu'il y a dessus, que tu dois te poser, que tu peux te poser euh, quand tu étudies euh, bah, certains passages de la Bible, tout simplement. Si vraiment tu étais devant moi, j'allais faire des photocopies, j'allais t'envoyer ça, j'allais scalner, j'allais faire ça, ça, mais je me suis dit, bon, on fait une vidéo, et comme ça, le maximum de personnes bah, aura la vidéo. C'est une bonne idée ou pas Si c'est une bonne idée, tu y restes jusqu'à la fin. Si c'est pas une bonne idée, reste quand même jusqu'à la fin. En fait, la première question qu'il te dit de te poser quand tu lis un passage... Est-ce qu'il y a dans ce passage ou dans ce verset que j'ai lu quelque chose qui a particulièrement attiré mon attention? Que trouves-tu de plaisant dans ce passage biblique? Qu'est-ce que qui t'a plu quand tu as lu ce passage biblique? Y a-t-il quelque chose qui t'a choqué? Soit oui, soit non. Donc s'il y a quelque chose qui t'a choqué, tu dis qu'est-ce qui t'a choqué? Et ensuite tu te demandes pourquoi ça m'a choqué? Ou sinon il n'y a peut-être rien qui t'a choqué. Qu'est-ce que ce passage ou ce verset m'apprend sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur Jésus Qu'est-ce que ça t'apprend sur Dieu bah, Tu dis tout simplement ce que tu as, quelle facette de Dieu que tu as pu voir ou qu'est-ce que tu as appris sur Dieu que tu ne savais pas. Ensuite, que dit-il de l'être humain Qu'est-ce que ce passage m'apprend également sur l'être humain Selon ce passage ou ce texte ou ce chapitre ou ce verset que j'ai lu, Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu Ensuite, la, une autre question que tu dois te poser. Y a-t-il un péché que je dois confesser Est-ce que quand tu as lu, tu t'es reconnu dans une situation où, dans laquelle en fait, tu constates qu'en effet, c'est un péché Et si c'est un péché, bah, confesse-le. Et peut-être pas que tu n'es pas forcément obligé de trouver qu'il y a un péché que tu dois confesser. Tu peux lire un passage et puis il n'y a, a pas de péché, gloire à Dieu, tu vois y a-t-il dans ce texte un commandement auquel je dois obéir Quand tu as lu, est-ce que tu as, as vu un commandement de Dieu que tu dois graver dans ton cœur Vois-tu à travers ce texte une raison pour laquelle tu peux adorer Dieu Si c'est oui, bah fais-le dans une prière. Moi, je le fais des fois dans une prière ou en chantant. Donc, bah, ça, ça c'est moi qui le fais, mais... Si c'est le cas, bah, tu dis oui, il y a une raison pour laquelle je dois faire. Et puis tu écris ou tu lis ou tu le dis ou bah, tu le chantes. Et pour finir, est-ce que ce texte, ce passage que j'ai lu, contient une promesse de Dieu pour moi, et pour ma vie? J'espère en tout cas que ces quelques questions euh, vont beaucoup t'aider dans tes études bibliques. Et si tu as trouvé cette vidéo intéressante, mets des pouces en l'air. Euh, mais des commentaires aussi si toi tu as une autre façon de faire aidons nous tu vois après comme j'ai dit hein, c'est une feuille que j'ai eu qui qui m'aide à avoir un, une ligne enfin je sais pas mais après il n'est pas dit que je, je suis la ligne tout droit je peux faire des virages je peux faire des demi-tours je peux faire des retours en arrière euh, ça aide mais euh, pour tes études bibliques, la meilleure méthode, bien évidemment, c'est de demander au Saint-Esprit à ce qu'il puisse te révéler ce qu'il veut t'apprendre euh, dans euh, ce passage. Bref, en tout cas, je te fais plein de bisous et je t'envoie tout plein de bénédictions. Que le Seigneur bénisse ta famille, tes projets, tes études, euh, ton travail, ta vie tout simplement. Allez, bye!